Bonjour les enfants. Voici maintenant Moïse à la tête d'un grand peuple, les Hébreux, qui partent en pleine nuit du pays d'Égypte. Dieu les a délivrés de l'esclavage de Pharaon et il va les conduire au pays qu'il a promis, il y a très très longtemps, à Abraham. La Bible dit Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. » Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel, parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. Tu te souviens de notre dernière histoire avec Moïse et son frère Aaron Dieu les avait envoyés pour dire à Pharaon de libérer le peuple d'Israël qu'il utilisait comme des esclaves et qu'il maltraitait. Pharaon ne voulait pas. Et Dieu a fait dix grands malheurs dans le pays d'Égypte. Et cette nuit-là, c'était le pire et donc enfin Pharaon obéit. C'est aussi la première Pâque. Car la mort est passée par-dessus les maisons de tous ceux qui ont mis le sang d'un agneau sans défaut autour de leurs portes et ils ont été protégés. Ainsi les Hébreux, c'est le peuple d'Israël, est très heureux. Ils sont nés esclaves et ne connaissent que l'Égypte et les habitudes des Égyptiens. Ils ont entendu parler de l'éternel Dieu, mais ils ne le connaissent pas encore. Peu à peu, Dieu va se laisser découvrir. Il le fait aussi pour nous aujourd'hui. On ne peut pas tout connaître de Dieu d'un coup, mais pendant toute notre vie. Heureusement, il nous a laissé sa parole, la Bible, pour nous apprendre. Mais les Hébreux ne l'avaient pas encore et Dieu parle directement à Moïse qui explique tout au peuple. Dieu est très sage, très intelligent. Il ne choisit pas le chemin le plus court pour conduire Israël au pays promis. Non, ce chemin-là est vraiment trop dangereux. Il y a beaucoup de guerriers et ils attaqueraient Israël qui n'a jamais appris à se battre. Alors Dieu leur fait faire un grand détour dans le désert vers la mer rouge. Dieu se met devant eux pour les guider et parfois derrière pour les protéger. Dieu n'a pas un corps comme nous, c'est un esprit. Il apparaît pendant ce temps-là dans du feu ou une colonne de nuages. C'est extraordinaire et ça fait peur en même temps. Tandis qu'Israël entre au désert, que se passe-t-il en Égypte Eh bien, Pharaon se rend compte que ses milliers d'esclaves sont partis. Et il n'est pas content, il est même furieux. Qui va travailler pour lui maintenant Non, il a fait une terrible erreur en les laissant partir. Il faut absolument les rattraper. Vite, il prépare six cents chars. Ce sont des sortes de voitures à deux roues tirées par des chevaux. Sur tous, il y a de bons soldats prêts pour la guerre. C'est ainsi qu'ils se mettent en route pour attaquer Israël et le ramener en Égypte. Car Israël est dans le désert et la mer les bloque devant eux, ils sont coincés. Non, non, Dieu a tout prévu, c'est le plus fort, le tout-puissant. Il a déjà averti Moïse de tout ce qui va se passer et il a prévu la délivrance, encore une fois. Il n'en a pas fini avec l'Égypte. Il va endurcir le cœur de Pharaon pour qu'il tombe dans son piège et que tous comprennent que c'est Dieu qui fait tout ce qu'il veut. C'est la gloire de Dieu. Voilà que les Égyptiens se rapprochent, et Israël les voit au loin et commence à crier de panique. Ils ont peur d'être tués. Ils crient sur Moïse, « Pourquoi nous as-tu fait venir dans ce désert pour y mourir Nous préférions servir les Égyptiens !» Mais Moïse essaie de les rassurer en leur disant que Dieu va les délivrer. Oui, mais là, il faut encore croire à ce Dieu alors que tout semble perdu. Il n'y a plus d'espoir. Eh bien, tu vois, ça c'est la foi. Croire qu'une chose qu'on ne voit pas existe quand même. Croire simplement en la parole de Dieu sans avoir peur. Non, ce n'est pas facile. Mais c'est à travers des choses difficiles que Dieu nous montre qui il est et que nous pouvons et que nous devons lui faire confiance. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Dieu nous demande d'avoir foi en lui et de croire tout ce qui est écrit dans la Bible, même les choses que nous ne comprenons pas. Revenons à notre histoire. C'est la nuit déjà et la colonne de nuages vient entre le camp d'Israël et les Égyptiens, de sorte qu'ils ne peuvent plus se voir. Alors Dieu demande une chose extraordinaire à Moïse. Tends ton bâton vers la mer et je l'ouvrirai en deux pour y faire un passage. Moïse a la foi et il le fait. Dieu a encore averti Moïse de tout ce qui va se passer. Voici que Dieu fait souffler toute la nuit un grand vent qui sépare en deux la mer rouge pour former un passage sec. Sauvez Israël s'enfuit par là et voit la puissance de Dieu et sa gloire. La colonne de nuages et de feu avance derrière eux pour les protéger et Pharaon et son armée les poursuivent. La mer fait d'immenses murs d'eau des deux côtés pour les laisser tous passer. Mais, juste avant le matin, alors que tous les Égyptiens sont encore dans le passage, Dieu démonte leur char pour les ralentir. Alors là, ce sont les Égyptiens qui paniquent. Ils se rendent enfin compte que Dieu combat pour Israël et ils essaient de fuir pour sortir du passage et repartir vers l'Égypte. Trop tard C'est maintenant le matin et Dieu dit à Moïse de tendre à nouveau son bâton vers la mer, car tout Israël est passé. Alors, alors, tu as tout deviné, n'est-ce pas Les murs de la mer retombent avec force sur Pharaon et ses soldats, et tous meurent. C'est fini pour eux. Dieu a montré à tous qu'il ne faut pas être contre lui. Il a montré sa gloire et s'est fait mieux connaître à son peuple Israël. C'est une délivrance totale Quelle joie Les Hébreux se mettent à chanter et à raconter toute cette histoire. Ils savent que maintenant tous les autres peuples auront peur d'eux et les laisseront tranquilles. C'est ainsi que se termine notre histoire. Mais les aventures de Moïse ne sont pas finies. En fait, ce n'est que le début il va se passer vraiment plein de choses et Dieu va apprendre à Israël à le connaître, à croire en lui et à lui obéir. D'ailleurs, la Bible nous dit que tout cela est raconté pour nous servir d'exemple à nous aujourd'hui. Et c'est pour cela que je t'encourage à la lire. Regarde, « Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. » Prions. Seigneur grand Dieu, tu es l'Éternel. Merci parce que toi seul es le Tout-Puissant. Toi seul fais tout ce que tu veux. Merci parce que tu es notre Dieu. Tu nous aimes. Tu veux que tous les hommes, tous les enfants te fassent confiance. Et je te prie que tu nous accordes la foi pour croire en toi, pour croire dans tout ce qui est écrit dans la Bible, sans discuter, sans murmurer. Merci pour cette histoire, merci pour tout ce que tu nous as appris, que tu nous aides à te connaître, que tu nous aides à lire ta parole. Amen. Nous allons chanter maintenant. Éternel, n'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui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 il l'accomplit, moi je le crois, et c'est ça la foi. Nous allons lire une partie des passages de la Bible. Tu pourras lire la suite par toi-même. Lisons ensemble. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuées pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent « Qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus les services ?» Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit six cents chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte Laisse-nous servir les Égyptiens. » Car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ton bâton, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. » L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait, partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre elle éclairait la nuit et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer. Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors « Fuyons devant Israël !» car l'Éternel combat pour lui, contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent, et couvrir les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon, qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel, et ils dirent, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force, c'est le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai, il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc je t'attends pour une prochaine histoire. Au revoir.